Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir aujourd'hui comment appliquer une texture pour obtenir donc un petit effet grain ici dans les ombres et sur le fond. Donc Ce tuto fait suite à une demande sur le site IMPPAO, ici, dans Demande. Et en fait, la question se pose, comment avoir ce petit effet donc, de grain dans Inkscape, sachant que celui-là, ce, ce tuto, est pour Illustrator. Donc on va voir, c'est très simple. Donc je vais ouvrir le fichier euh, de départ, voilà celui-là qui sera en téléchargement sur le site. Et je vais importer une illustration, ou plutôt une image, alors que nous allons réaliser bien sûr dans Gimp. Donc voilà, je suis dans GIMP, je fais fichier nouvelle image. On va prendre le modèle 640 par 480. Je vais aller dans Filtre, Bruit, Brouillage, RVB. Je vais cocher ici Bruit associé, RVB indépendant. Il faut que ce soit décoché. Et on pousse le curseur ici à fond, en fonction de ce qu'on souhaite obtenir. Donc il faut vraiment qu'il y ait euh, du blanc et du noir, que ce soit très contrasté. Parce que le blanc va masquer euh, les éléments et le noir va les révéler dans Inkscape. Donc une fois que ça s'est fait, je vais bien sûr exporter ma texture, je vais l'appeler texture.png, exporter, remplacer. Voilà, j'exporte, je peux maintenant fermer GIMP, fermer sans enregistrer, fermer, voilà. Et maintenant, je vais dans Inkscape aller dans fichier, importer, et je vais importer ma texture. Voilà, je vais la lier comme ceci. Alors partant du principe que j'utilise une version en développement lorsque j'importe et que je lis en fait il a tendance à m'incorporer euh, l'image pour y remédier j'ai ici une image vraiment liée et on voit ici le lien link href donc c'est la même image donc celle-là je peux la supprimer voilà donc l'image étant importée je vais créer tout de suite un clone et ce clone, je vais le placer ici, au-dessus de mon illustration. Et je vais devoir sélectionner donc euh, le fond. Alors Pour cela, c'est un peu embêtant. Là, je ne là, peux pas y arriver. Je suis obligé d'aller dans Affichage, Mode d'affichage, Contour. Et je clique ici maintenant donc, sur mon rectangle, en appuyant sur Shift. Voilà, on voit bien que j'ai deux objets sélectionnés. Je peux maintenant retourner en mode d'affichage normal. Aller dans Objet, Masque définir Et vous voyez automatiquement, la texture est créée. Alors le masque est très pratique. Donc ce qui est en blanc ici dans la texture masque des éléments et ce qui est en noir le révèle. Alors Pour vous montrer, on obtient ainsi des zones de transparence. Voilà, ce qui est en blanc fait apparaître ce qu'il y a derrière. Donc, nous allons maintenant réaliser les petits ombrés. Donc je vais mettre mon modèle ici en arrière-plan. Alors Comment ça se passe? Voilà, je vais mettre ça. Oups. Voilà, donc je vais faire une petite zone là pour les joues. Donc, on va dire une zone ici. Une zone là, également pour l'œil, donc je prends cette partie, je la duplique en cliquant ici, dupliquer, voilà, je peux la descendre, c'est parfait, et je vais réaliser donc cette zone d'ombre, donc avec l'outil plume, alors pour zoomer, je clique sur la molette, on voit ici, une petite euh, un petit logiciel qui permet de voir donc quand je veux zoomer je clique sur la molette vous voyez et automatiquement je zoome donc je clique je glisse hop hop hop hop tac tac j'appuie sur Entrée. je regarde par rapport au modèle si c'est bon c'était dans l'autre sens donc je clique sur l'outil éditer les nœuds, je déplace voilà comme ceci c'est bon je sélectionne le nœud ici en faisant un petit carré de sélection, j'appuie sur shift je sélectionne celui du bas et je clique ici sur joindre les nœuds terminaux je peux maintenant cliquer sur la ligne et déplacer comme j'ai envie alors je peux jouer aussi avec les poignets voilà comme ça, c'est pas mal. Je vais rendre ce nœud-là doux. Ouais, c'est bien. Je zoome pour vraiment placer correctement les éléments. Voilà, c'est pas mal. Allez, on va dire que c'est bon. Je vais aller récupérer la couleur. Donc je clique ici. Ou plus simplement, je vais voilà, choisir une couleur là ici la même hop. voilà la même couleur hop là la même couleur partout c'est bon donc je clique sur cet élément sur celui là sur celui là et je fais chemin combiné je sélectionne ma texture je crée un clone ma texture comme ceci, je repasse en mode affichage alterné. Alors pour voilà en faisant CTRL 5, donc une première fois on voit ici qu'il y a marqué sans filtre. Si je fais encore CTRL 5, je passe en mode contour. Donc ça c'est très pratique et important à connaître. Je sélectionne donc ici avec Shift cet objet. Je repasse en mode normal. Clic droit, définir un masque. Et vous voyez, voilà, très simplement, le masque a été créé. La texture est là aussi. Je sélectionne cet objet. Maintenant, c'est à lui que je vais appliquer donc, la texture. Donc, pareil, je sélectionne ma texture. Je crée un clone. Hop, je la place à cet endroit-là. CTRL 5. Je clique dessus. clic droit. Définir un masque. CTRL 5. Ah, J'ai oublié d'enlever le contour. Je l'enlève en cliquant sur la croix ici, en appuyant sur Shift automatiquement le contour s'en va j'aurais pu supprimer le contour ici en allant dans contour en cliquant sur la petite croix voilà donc là on peut dire que c'est pratiquement fini bien que la couleur ne me plaise pas du tout Alors, je vais changer la couleur donc avec la pipette je sélectionne la couleur du fond je double clique je clique sur la roue et je vais mettre une autre couleur voilà quelque chose de mieux un peu plus orangé peut-être Voilà, ouais, ça me plaît peut-être un peu ouais ça me plaît plus donc je vais copier cette couleur donc je clique ici sur le petit rectangle copier la couleur je clique ici clique droit sur le petit rectangle coller la couleur Voilà. Donc ces éléments, je vais les descendre dans la pile, une fois, deux fois, trois fois, voilà, là ils sont bien placés, pareil pour celui-là, je les descends, hop c'est trop, je remonte. Alors ici je peux ajuster bien sûr hein, en zoomant, en cliquant sur l'outil d'IT les nœuds, voilà, je peux bien retravailler ma forme, comme ceci. c'est parfait, donc là je vais mettre un dégradé, donc je clique ici sur l'outil créer, éditer des dégradés je clique, je glisse et automatiquement, vous voyez, voilà c'est très propre une dernière petite astuce je sélectionne je fais apparaître la palette remplissage et contours et on va y ajouter un petit flou donc on va mettre un petit flou ah zut c'est trop là. <rire> Alors, on va mettre un petit flou à, à 5. Voilà. Allez, à, à 8. Alors, ce qui est vraiment sympa, c'est que la texture ici est bien nette. C'est que le, le contour, vous voyez, qui est, qui est flouté. Donc, ça ne floute absolument pas la texture. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Et ici, c'est pareil. Hop. Je vais mettre 8. c'est peut-être un peu trop la 8, on va mettre 4, voilà, voilà pour cette petite astuce, euh, là si derrière j'ai envie d'avoir quelque chose de mieux, je vais dupliquer cet objet, supprimer, retirer le masque, Mettre un rouge beaucoup plus foncé. Mettre cet objet-là en arrière-plan. Et le mettre en X et en Y à 0 Voilà. C'est peut-être plus clair ou plus foncé. Non, c'est bien comme ça. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Et j'espère que ben, les astuces vous serviront. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.